Kenny, concepteur de bateaux. Les ateliers du rêve partent à sa rencontre sur le chantier naval du port de Concarneau. Bonjour Kenny Bonjour, enchanté Qui es-tu Kenny. Donc Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans la construction de véhicules, essentiellement des, des bateaux, et toutes sortes de bateaux, des grands, des moins grands, des multicoques, des simples coques. Kenny en quoi consiste ton métier C'est de faire de la coordination, c'est-à-dire mettre des gens en relation. Par exemple, il va y avoir l'architecte, c'est celui qui construit le bateau. Il va y avoir le designer qui va faire tous les aménagements intérieurs, la décoration, les choses comme ça. Il va y avoir un électricien. Je fais appel à eux et je propose des solutions. Dis Kenny, comment fait-on pour faire sortir un bateau de l'eau le plancher qu'on voit en bois, c'est comme un, un ascenseur. Il descend sous l'eau. Et une fois qu'il est descendu sous l'eau, on peut regarder la prisme en jaune. En dessous, vous voyez des, des blocs. On pose ça sur la structure qui est là. Et quand on monte, le bateau est stabilisé. Une fois qu'il est stabilisé, après, il y a un système de rails. Ici, en fait, toute cette partie-là glisse sur celle-ci. Et après, on peut amener le bateau où on veut. Quel type de bateau recevez-vous dans vos chantiers On a plusieurs types de bateaux, des bateaux à voile et après il y a aussi ce qu'on appelle des motor yachts, c'est-à-dire des bateaux euh, qui marchent avec des moteurs. Est-ce que tout le monde peut conduire un bateau on ne dit pas conduire, on dit euh, barrer un bateau parce que c'est souvent une barre. Les bateaux à voile, même des bateaux de 30 mètres à voile, vous pouvez naviguer dessus sans permis. Mais les bateaux à moteur et les bateaux qui transportent euh, du personnel, enfin du personnel des, euh, des clients ou, ou autres, là on a, on a besoin d'un permis. Oh, quel gros bateau Qu'est-ce que c'est Il n'est pas grand par sa taille, mais il est très très puissant en fait. Comme vous voyez, en fait, il euh, y a des boudins là, tout autour, comme euh, des auto Et en fait, ça, ça sert à venir garer euh, un bateau dans le port, en quelque sorte. Donc euh, c'est petit mais très puissant. Merci beaucoup Kenny pour la présentation de ton métier de concepteur de bateaux et de la présentation de ces quelques facettes de ton métier. Nous espérons que ces bateaux navigueront encore longtemps sur les rives concarnoises, mais aussi celles d'ailleurs. Thank you.